Corbu très tôt dans sa carrière, dans, dès les années 20, euh, en allant en URSS, a rencontré différents architectes qui travaillaient à ce moment-là sur l'idée d'un habitat collectif dans lequel tout serait mis en commun. Ça a été le cas avec un architecte qui s'appelle Ginsburg, qui a fait un bâtiment qui existe toujours, d'ailleurs, qu'il est question de rénover, même s'il ne l'a pas déjà été, dans, dans Moscou, et qui, qui, est, qui rassemblait donc plusieurs fonctions, à la fois l'habitat, à la fois les, les cantines, à la fois des possibilités de, de, de faire des, des, des lessives, etc., enfin... Il y avait des mises en communauté de différentes fonctions. Ça a beaucoup travaillé, il a fait plusieurs études dans ce sens-là, et il ne réussit réellement à les mettre en œuvre qu'à partir de 1945. Donc il est appelé pour, pour la reconstruction de villes sinistrées, il n'en fera finalement aucune, mais il aura eu des interventions ici ou là, et notamment la première à Marseille. Et là-dedans, effectivement, sont réunis beaucoup de fonctions. Il y a euh, bon, qui ont un petit peu évolué dans le temps, mais il y a bien sûr de l'habitat il y a des rues collectives, il y a des commerces en partie euh, au milieu du bâtiment et en étage, il y a plusieurs fonctions, dont celle d'une école, celle d'un gymnase, euh, d'une possibilité de course autour du, euh, sur la terrasse, etc., de théâtre de plein air, donc tout ça rassemblé sur un seul bâtiment. Elles ne sont pas du tout identiques. <rire> il y a plusieurs raisons à ça. L'une d'elles, c'est la première, on va dire, c'est euh, les moyens matériels qui ont été euh, vraiment euh, mis en œuvre grâce notamment au ministre ministres, Claudius, aux différents ministres, mais donc Claudius Petit euh, du MRU, du, euh, du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme. Et il a eu... Vraiment euh, carte blanche pour euh, pour Marseille. Ça a été moins vrai sur Rezé parce qu'il a eu plus affaire à l'État, mais il avait affaire à des, des constructeurs privés, à un organisme privé euh, catholique de gauche. Euh, ensuite, Firmi, euh, Berlin, et là. Il, il met un bémol d'ailleurs sur la... Il n'en revendique pas la paternité tellement le bâtiment a été modifié par rapport à son idée, ses idées initiales et notamment sur les dimensions. Ensuite, Fermini et Brié, eux, sont construits dans le cadre d'extension de, de, de, de ces villes, euh, dans le cadre du boom euh, des, de l'industrie, la métallurgie et les houilles. Et donc là, on est, revient du logement social pur. Pour moi, c'est assez simple. Mais euh, en fait, ce qui m'intéressait dans ce projet, c'était effectivement l'aspect social et de montrer la différence euh, entre les cinq unités. Alors surtout Berlin qui est vraiment un peu à part. Mais même déjà entre Marseille et Rosé, il y a une énorme différence. La population actuellement est plus de tout la même. Enfin, Notre point de vue, c'est de montrer comment les unités sont habitées actuellement. Et, et actuellement, évidemment, le, entre l'unité de Marseille et l'unité de Rosé, qui est plutôt... L'unité de Rosé qui est très, très sociale, proche de l'idée initiale de, des unités d'habitation, avec un côté associatif très important, mmh. les jardins partagés, euh, une, une bibliothèque commune. Il mmh. euh, y, y a un vrai esprit associatif, un vrai esprit de village à Rosé. Euh, les autres unités, Briet, Firmini, c'est aussi valable, un petit peu moins. Berlin, ce n'est pas du tout le cas, évidemment. Est, on est dans, dans une, une mentalité très différente. là, Et puis surtout, euh, des revenus très différents. Euh, c'est la même chose pour, euh, pour Marseille aussi. Euh, évidemment, Marseille, maintenant, c'est très gentrifié. Euh, donc, euh, ce n'est plus du tout la population initiale. Je crois qu'il reste une seule personne à Marseille euh, qui, qui était là à l'origine. Voilà. Bah, le parti pris, c'était de montrer comment les unités sont habitées actuellement. Euh, ce n'est pas un livre historique. Il y a une partie historique écrite qui est importante, qui, qui, re, qui remet le, les unités dans le contexte. Euh, mais nous, on a voulu, enfin moi en tout cas, en, au niveau photographique, c'est ce qu'on a vendu à l'éditeur, euh, montrer comment les unités sont habi euh, habitées actuellement. Euh... Oui, il faut dire aussi que Le Corbusier est toujours n'est pas dans le domaine public. Et tout ce qui est archive doit euh, passe par euh, des organismes, dont la fondation euh, Le Corbusier, oui, qui euh, demande des droits pour euh, reproduire des, des documents d'archives, photos, plans, etc. Donc ça c'est une contrainte, c'est une contrainte sur toute l'architecture du XXe siècle, il euh, y a cette contrainte qu'il faut prendre en compte et parfois euh, les budgets ne peuvent pas suivre parce que les demandes, les exigences des ayants droit sont trop fortes. Pour en revenir aux euh, au, au vies de ces cinq unités, il faut dire aussi que deux d'entre elles, en tous les cas, euh, Firmini et Brié, ont eu euh, très chaud entre guillemets quand Brié, euh, il y a eu un projet de, de, de le démolir mais ça revenait plus cher de le démolir que de le laisser en l'état et d'attendre euh, une éventuelle réaffectation ce qui s'est fait grâce à l'hôpital qui était à côté mais euh, elle a été à deux doigts d'être démolie parce qu'à un moment donné il faut dire que Firmini comme Briey, comme je disais tout à l'heure c'était du logement social parce qu'il y avait une extension du, des industries de, des hauts fourneaux, des, des mines, etc. Il y avait un besoin de logement. Avec la crise de 73 par là, voire même un peu avant, euh, les mines enfermées, les hauts fourneaux pareil, du coup ben, il y a eu des affections de ces logements parce qu'il n'y avait plus de locataires ou alors des locataires qui n'avaient plus de moyens. Et ça, ça a changé un petit peu, avec, pour Briet notamment, alors, alors. avec l'arrivée de... Briet, en fait, est à 30 minutes en voiture de la, de la frontière euh, luxembourgeoise. Et euh, évidemment, maintenant, il y a des frontaliers qui sont venus s'installer euh, à Briet. Donc, il commence à Briet, à y avoir euh, une population euh, <coughs> bon, gentrifiée, disons. Voilà. Et, et Briet est sauvé aussi euh, grâce à ça. Mmh. Mmh. Et Firmini, okay. Firmini euh, mmh. pendant... Euh, plusieurs années, a été euh, fermé, fermé, fermé en deux. C'est-à-dire qu'il y, y avait une partie qui n'était plus utilisée euh, quand l'autre était encore affectée euh, au logement social. Et puis, il y a eu un bailleur qui a acheté euh, la partie euh, euh, qui n'était pas occupée, qui a fait du réaménagement de logements et puis qui a vendu comme ça les logements au, au coup par coup. Ça s'est fait d'ailleurs aussi sur Berlin de la même façon. Hein. Il y a eu un, un promoteur privé qui a acheté l'unité et après qui a revendu. Alors il faut dire aussi que le fait que le Corbusier soit euh, reconnu internationalement avec euh, l'inscription à l'UNESCO de plusieurs de ses édifices, ça a joué aussi en faveur d'un sauvetage de ces, de ces bâtiments.